Je m'appelle Edgar Riguillon, euh, je suis en deuxième année de journalisme à alier J'ai Je de faire du journalisme parce que c'est quelque chose qui m'attirait depuis, euh, depuis mes années lycée et euh, toujours euh, d'être informé ou d'informer les autres. Donc euh, c'est la filière qui se rapprochait plus de, de ça pour moi. En bachelor, on va, on va toucher à tout. Hein. Donc euh, Comme je disais en télé, on, va, donc on fait du montage, on utilise les caméras, euh, et Du coup, il ben, faut avoir un rythme aussi de présentateur, il faut être capable de poser une voix en termes de radio, il faut être capable de présenter un journal, d'aller chercher des sujets, de revenir avec l'information. On voit tous les fondamentaux et pour la presse écrite, c'est pareil. Donc euh, c'est assez formateur aussi, d'avoir. on a la chance d'avoir des intervenants qui sont journalistes ou qui ont été journalistes. Donc ils peuvent nous donner aussi des conseils pour mieux nous préparer quand on va sur tel ou tel reportage ou quand on part en stage. stage De trois mois euh, au progrès, donc euh, j'ai eu la chance de faire un stage avec eux en presse écrite. On m'a envoyé beaucoup sur le terrain, donc euh, beaucoup de rédactions, beaucoup de euh, prises de photographie. On a j'ai aussi fait des, du live vidéo, donc euh, voilà, on touche un peu en fait, on touche un peu à tout. Euh, C'est intéressant aussi d'être dans une rédaction comme ça parce qu'on est pris aussi en tant que journaliste à part entière, pas finalement en tant que stagiaire. Du coup, euh, je vais participer à ce partenariat, euh, voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionné par le progrès. C'est un partenariat VSD, donc vendredi, samedi, dimanche, c'est euh, des étudiants en troisième année d'école de, de journalisme qui viennent euh, du coup à Lyon euh, suppléer un peu la rédaction, euh, aider euh, pour euh, ce qui est du secrétariat de rédaction. Donc c'est euh, mettre en page le journal, corriger les articles et euh, voilà, bien regarder que le journal s'invite bien comme projet, motivation et bonne ambiance.